Dans cette vidéo, nous allons jouer à Dead by Daylight, qui est un jeu qui n'est pas compliqué à comprendre. Il y a quatre personnes qui prennent la fuite et un monstre qui essaye de les pourchasser. Le but pour les quatre personnes est de s'échapper, et pour le monstre de les tuer avant qu'ils puissent s'échapper. En première partie, je vais jouer les fugitifs avec mes amis, vous allez voir que c'est beaucoup plus marrant. Et dans la deuxième partie, je découvrirai le gameplay du monstre afin de vous le montrer. Je ferai sûrement une nouvelle vidéo sur ce jeu plus tard, donc dites-moi quelle partie vous préférez que je garderai dans la prochaine vidéo il est sérieux là, il boit vraiment à la paille en train de faire du bruit quand même. Mais qu'est-ce qu qu -ce que c'est que ça Mais vous avez, vous avez mis des trucs, vous savez. pas ce que c'est augmente énormément le taux de chance d'être envoyé quelque part. <rire> c'est où quelque <rire> Putain, part du coup <rire> Bah, ça peut être à côté du monstre, à côté d'un pote ou dans une baraque. J'espère que gars il est pas con. il C'est est pas un pigeon à avoir dépensé du fric dans le jeu, par contre. Eh, hey, on me voit pas, je suis camouflé, les gars. Ok, nice. Pas. Moi aussi, on me voit pas dans la nuit. Ah, hashtag Renoir Pourquoi oh, j'ai pris un t-shirt rose ah, C'est oui. Freddy, c'est Freddy oh, Il l'a acheté non. Faut quelqu'un se mettre à côté de moi parce que sinon je meurs. Putain, je le déteste, Freddy. En plus, pour moi, c'est le truc bien, est bien, flippant. T'es où, t'es où Il est proche de moi ah, Je suis en train de m'endormir Reviens sur tes pas, Hypnose Allez, ah, go, on va se barrer. Je suis endormi On se sépare. On sait pas. Ah oh mec. Rien faire. Oh là là. Et celui qui nous a tous fisté avec ses griffes, il est trop fort. Et on là. a ragé du coup nouvelle partie. Oh non. Là retourne-toi le noir. Ouais, on est trois là. Il Y'a trois mecs. Pas. Ouais, ouais, c'est moi. Bah venez, on fait le générateur. Ça... Ouais, vous êtes vraiment sans moi là Ouais. Ça me stresse trop le générateur. On bouge. Vous avez raté Non Il a pris le lapin. C'est quoi le lapin ah Il s'appelle le. Oh, je vois quelqu'un, je vois quelqu'un, est-ce que c'est vous Oh, le Saint-Macron, merde. Je te vois pas, je sais pas où t'es. Je te vois pas, le Saint-Macron, t'es où Oh, je te vois, je t'ai vu partir au loin là-bas. Mon générateur, il est presque fini, les gars. Vraiment, je suis au bout là. Les gars, un générateur de fait. Nice. Nice, euh, il arrive oh, il vers vous où les, les, les Il est en moi. face de moi, en face de moi. Moi, je l'ai toujours là, pas croisé là, une je... fois, j'ai de la chance. Je vais essayer de vous rejoindre. Oh, je vois quelqu'un, c'est qui qui est en train de faire un générateur là oh, moi, moi, moi. Est bientôt fini, ouais. Il est passé derrière nous, hein mec. Il est passé derrière toi, je crois. Mais quel compil quand j'arrive ah, Je le vois, je le vois Il est passé derrière mon rocher Mec Moi aussi Il est vraiment là, il est... Et je tourne autour du rocher, il me voit pas Ouais, moi... C'est exactement la même que toi J'ai vraiment peur là ah, ah, ah. En plus, il chantonne, genre, c'est horrible On a fini Dis vers moi. Il est fait ce générateur ah ah Mec Mec, il m'a pas vu Je suis KO Moi, il m'a vu moi, il Cours, il va la mettre à voir, il est nul. <rire> oh merde, j'ai foiré le générateur, est-ce qu'il arrête de te suivre du coup Oh, je me suis fait enculé, moi. On est d'accord que c'est 4 générateurs, ensuite c'est fini Non, 5. Moi, moi c'est mon, mon troisième que j'allume là. Hein. Là, je viens de le finir le générateur. Ah oh, coucou Ah oh, salut Il est où le dernier viens. générateur il, en a pas, oh, il y en a, il il il a d'autres, hein. il, il en reste pas que un. Il n'y en a pas un dans, la dans le bâtiment Oh, il y en a un là Elle est là, elle est là, elle, est, elle arrive, elle arrive, elle arrive T'inquiète, t'inquiète. Je vais, vais l'occuper en profanant un totem. <rire> il m'a vu, il m'a vu Oh, je crois que je l'ai déjà semé. MDR. Il est à côté, il est encore dans le bâtiment. J'ai vu ses yep et et ouais, il est dans le bâtiment. Ah bah C'est horrible, là. C'est horrible il comment on le chantonne. Ah bah il m'a suivi, suivi. Oh, coup dur. Il, il est, est où, il se le qui? Il m'a tué. Mais mort death Ouais. Oui. Mais non. Elle est horrible, ça. Ah ah, il est passé devant moi, genre, mais vraiment. Oh, non, il va, il va repasser, je crois. Mec, je suis un génie ou pas tellement envie, mec. La... Attends, est-ce que je fais ça Mec Arrête Mais t'as pas vu Mais il m'a pas vu <rire> Non mais y a pas qu'un seul générateur à faire, y, a, y en a d'autres qui sont situés dans la map, ouais y en a un là-bas. Ouais, quelqu'un... Là. J'y vais, vais je vais à l'autre, je de me barrer. Mais t'es un génie le jour Oui gros, je suis beaucoup trop il chaud. Fait... Il a fait quoi Il a fait quoi Mec, je fais des moves de malade bah ça fait 3. ça fait 10 fois qu'il passe, il est revenu, mais genre... Il Vas-y, ah, si, occupez-le, hein. à la vie, occupez-le. Hein. <rire> je me suis fait voir, je me suis fait voir Il est où, il est où Dans le blocaire, dans le bloqueur, cache-toi dans le bloqueur. Mais oui, mais j'ai peur qu'il arrive, pile quand j'y vais. J'ai bientôt fini mon générateur. Les gars, vous, générateur. vous êtes où J'ai un générateur. Mais non, je mais, mais on est trop chaud, on est beaucoup trop chaud. Oh non, le con, putain non, il Mais il joue pas normalement en fait, c'est ça qui est horrible <rire> Il est pas normal. Est-ce qu'on fait le beau jeu, on sauve Hypnose, ou est-ce qu'on sort Attends, attends, moi j'ouvre la sortie et après on... Il, arri il arrive vers vous, il arrive vers vous, il arrive vers vous. J'ai oh, vraiment envie de sauver Hypnose. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. il arrive. Ah, tu l'as sauvé Go, go, go, sortir oui, oui. les gars Non Non, les gars, non Tu t'es sauvé, être... sauvé pour Hypnose, tu t'es sauvé pour Hypnose, t'es trop beau, Fightox. Courez, les, les amis, mais... courez. <rire> les amis. Courez, les amis. Je suis au putain, je voulais y aller. Je voulais je... Ah, ça me saoule, je voulais rester. Mais tu sors bientôt là, non Non. Spam, spam Qu'est-ce que j'ai fait Non, Ok, t'es foutu, de... t'es foutu. Oh, il tape. Ah, j'ai Oh non. non. Dommage. Non. Mais t'es mort pour la bonne cause, Fightox. Franchement, ouais, c'est une oui. mort héroïque. Ouais, franchement. Par contre, c'était vraiment bien comme partie. Enfin, pour nous, c'était lourd du coup. Moi j'ai bien aimé. Je crois que ça va être à mon tour de tuer mes amis. Ah, il va falloir que je m'ouvre aussi, merde de Chanel, j'avais zappé ça. J'avais zappé Ouais, ça c'est dommage, je vais pas vous entendre crier. Est-ce qu'on va crier même T'as cru, on était des petites putes T'as cru, on était mascardes Ok. Ça c'est cool. Bon. On va être sadique, donc je vous explique. Euh, en gros, mon personnage, il me permet de, de me mettre euh, invisible. Genre, Enfin, je suis pas invisible, je suis tra euh, légèrement transparent en fait. Enfin, il est facile à jouer parce que je suis très mauvais en tant que monstre. Enfin, je vais sûrement perdre, mais au moins vous aurez le point de vue du monstre. Et vous pourrez me donner des conseils. S'il y en a qui sont chauds dans ce jeu. Ok, il y a du bruit là-bas. Il y en a un qui s'est fait, il sert quelque chose. Sûrement, il se Salut, toi. Salut, mon ami Oh non, je suis trop deg Il est où Oh putain, ils l'ont déjà allumé, ce générateur Allez, cours, mon ami Cours Je te vois bien, là <rire> Il se fait bien avoir, il se fait, il n'est pas en train d'essayer de me piéger, il court vraiment... Comme il faut pas faire Et eh oui, mon gars On va juste repérer où sont les crochets à côté. Bon, bah, t'as pas de chance. Coucou Allez, gigote, mon ami. De toute manière, t'as plus rien à faire, t'es sur le crochet. Est-ce que je fais ma cut et je reste pas loin J'ai pas envie de faire ça. Ça, c'est Yuka. Du coup, ça va être un peu plus chaud parce que je sais qu'il est fort. Ah. ah, toi, par contre, t'es cramé, mon pote. Flippant, le dong-dong, hein Et ouais, mon gars. Là, c'est foutu pour toi, par contre. Il est où Je l'ai pas vu partir On est en train de les affaiblir mine de rien quand même. Allez mon petit Slucky. J'espère que ça te fait plaisir d'être ici. Et qu'est-ce qu'on fait de toi mon gars On t'embroche. <rire> Photo Ok toi t'es foutu. Allez my nigger <rire> C'est trop kiffant par contre d'être invisible Allez Il y a toujours Ice Lucky qui est en train de mourir ici Oh oui mais là il a les, les pics Il en a plus pour très longtemps Merde je le trouve plus Ah C'est bon il est là Hop, C'est juste là, sois patient mon petit hypnos Et toi tu devrais courir vraiment Parce que je t'ai vu à côté Oh Tu cries Ah d'accord ils étaient vraiment pas loin en fait Coup dur pour toi Toi qui étais jamais blessé depuis le début Allez Ça part mon ami Allez Mon ami Disparition, oh t'as les pics Comme c'est dommage Non c'est Ace Lucky que je vise Vraiment j'ai envie de le tuer Ice Lucky Pour tout ce qui nous fait subir Quand il nous troll Allez mon pote, tu reviens en arrière. Ah, coup dur pour toi. Allez mon ami. Ah, c'est hypnose ça. Et il y en a un autre là, je l'ai vu. Toi, en plus, t'es blessé. Oh, t'as de la chance, j'ai foiré mon coup. T'es blessé, je te rappelle. Allez Le brain que je lui ai fait. Ça, c'est pas intelligent ce que tu viens de faire là. Hein. Tu vas pas tarder d'avoir les pics, je crois toi en plus. Y'a y a Mascard et Hypnose. C'est Mascard je pense que j'ai accroché. Et eh oui Putain je suis revenu pile au bon moment. Je joue pas trop avec moi toi par contre. Voilà <rire> Tu fais trop le mana <rire> C'est toi qui a sauvé ton pote Tu regrettes hein maintenant Tu regrettes Dis-le que tu regrettes. En plus je crois que c'est celui avec ton... où il y avait ton pote dessus. Je désinfecte rien Vous allez attraper le Tétanos. J'aime pas ces c'est Mascard ou ces Hypnose du coup celui-là. Hop, ça part au bûcher. C'est con ça quand même, en plus t'es pas un endroit génial toi, t'es hyper à découvert. Hop, ça part. Je pense que c'est gagné. Où est-ce qu'il peut bien être Là je suis bien écarté de ma et il se fait détacher je crois. Ah non, il se fait aspirer son âme. Ah il est mort Attends, y'a qui qui a survécu Attends Hypnose, t'es mort Ouais. ouais, Je croyais qu'il y en avait un... En... Il me semblait qu'il y en avait encore un en fuite. Hein. Là j'ai gagné. Hein. Ah t'es sorti. Ah, sorti, voilà, il en restait un en vie. Euh, pendant qu'il était ce... étais en train de... Tu es hypnose, genre j'ai fait un générateur et j'ai vu une... Il euh, trappe. Et du coup bah... Quand, tu, quand il était mort j'ai dit let's go. Eh hey, je m'en suis pas trop mal sorti hein Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à me brain beaucoup euh, euh, La première fois si la première fois que je t'ai dit au tout début dès que t'as vu le premier mec c'était moi et là, là à ce moment là j'étais brain. Il y a des moments où je suis passé à côté de certains mais genre en face d'eux ils, ils m'ont pas tourné le dos et tout